Chères futures étudiantes, chers futurs étudiants, vous êtes admis à IMT Atlantique grâce à votre réussite au concours commun pont Félicitations. Bravo à vous. IMT Atlantique est l'une des dix premières écoles d'ingénieurs de France, une des 400 premières universités mondiales du THE World University Ranking, THE pour Times Higher Education. C'est une grande école d'ingénieurs généralistes qui dépend du ministère en charge de l'industrie et du numérique. Cette école conjugue numérique, énergie et environnement pour mieux répondre aux besoins d'un monde de plus en plus interconnecté et qui vous préparera à mettre le cap sur un avenir prometteur. Nous avons à cœur de former des ingénieurs responsables, à la fois adaptés aux exigences d'un monde changeant à un rythme soutenu et engagés à y maintenir durablement humanité et respect du vivant. IMT Atlantique offre un programme d'enseignement de haut niveau et un panel très large de possibilités. Vous serez accompagné, quel que soit votre projet ou vos attentes, vers un large choix de métiers et de parcours, en France comme à l'international. Les équipes pédagogiques et moi-même serons très heureux de vous accueillir à bord d'IMT Atlantique à la rentrée. Dotez-vous des meilleures cartes pour conduire votre vie professionnelle. Embarquez avec IMT Atlantique